Alors pour les dîners BG500, il y a plus d'hommes que de femmes. La prochaine fois, on va inviter davantage d'adhérents. Vous avez noté pour ceux qui étaient à qui étaient à Berlin, levez la main ceux qui étaient à Berlin. Voilà, pour notre événement européen, le Benchmark qui aura lieu à Amsterdam cette année, il y a autant d'hommes que de femmes. Et on fait aucun effort pour ça, ça se fait spontanément. Mais pour les dîners qui ont lieu le soir, il y a toujours deux tiers d'hommes. Et mon explication, elle est bêtement euh, de la vie quotidienne. Je ne sais pas pourquoi, on se pose la question. Donc, on va, on, ce qui est sûr, c'est qu'on va surcompenser en invitant des adhérents, eux, pour le prochain dîner, parce que s'il y a trop d'hommes, ça ne va pas. Pas pour des raisons morales ou politiques, simplement pour des raisons euh, de, de socialisation. Et... Euh, voilà, je pense que c'est parce que les femmes ont une double journée de travail, comme chacun sait, et que c'est ça l'explication, à mon avis. Alors on va commencer, en même temps les gens arrivent, et je vais vous demander de cesser de discuter entre vous pendant une heure, une toute petite heure. Le président de Michelin doit prendre un avion à 20h40, donc ça sera bref. Voilà, on commence Oh Hola, Oh là, oh Merci et euh, je propose... Alors, le Pavlov, vous savez, cette, euh, ne fonctionne pas, donc je vais faire un bras comme ça. Merci. Alors, pourquoi la transition maintenant J'ai 10 minutes, non pas pour vous dire que la barre vaut mal mais pour vous expliquer pourquoi la transition maintenant. Je pense que... Euh, enfin, je pense pas. La, la situation de, du climat et de l'environnement est absolument catastrophique. Voilà. Si on croit aux lois de la thermodynamique, si on croit aux mesures de la, de la, des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, si on suit les courbes de montée des océans, de concentration du CO2 et de température depuis 600 000 ans, on ne peut pas nier ça. Et on ne peut pas nier la cause anthropique du phénomène. Si on le nie, c'est qu'on est comme les évangélistes avec l'évolution, qu'on nie la science. Voilà. Euh, le record cet été, de 42,6 degrés, c'est plus de 2 degrés de plus que le dernier record. Le dernier record était 40,4. 40, Là, 42,6. 2,2 degrés de plus que le dernier record. C'est énorme. Hein, D'un record à l'autre, c'est énorme. Il faut être con pour le nier. Ou, ou, ou malhonnête. Hop 7 degrés, alors vous avez vu cette étude de Météo France, du laboratoire de Météo France et du CEA, disant 7 degrés. 7 degrés de plus pour le monde, c'est 10 degrés de plus pour les pôles. Alors je vous le dis, vous ne le savez pas forcément, mais 1 degré de plus de température, de moyenne mondiale des températures, c'est 1,5 en France. Eh oui, notre positionnement en latitude fait que c'est comme ça. Donc il faut rajouter la moitié. Continuons. Voilà, j'ai pris ça, moi je suis né à Toulon, j'ai fait mon enfance et ma jeunesse dans le Var. Pourquoi Toulon Parce que c'est la forêt des morts qui est à 20 km. Sans eau, les arbres meurent. Ça, c'est la température dans les 15 premiers, prochains jours. Ça, c'est, excusez-moi, l'absence de pluie dans les 30 prochains jours, sachant qu'il n'a a plus qu'une journée en 7 mois. Alors, quand on parle d'adaptation, dans le mail que je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez lu, je dis on ne s'adapte pas à l'enfer. L'adaptation, c'est la survie. Ce n'est pas l'adaptation, c'est un mot, c'est un euphémisme, c'est la survie. Alors, s'il si, n'y a plus de forêt, si la France se transforme en sel, vivre, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On continue. Alors, vous avez vu Chennai, troisième ville d'Inde. Vous savez ce qu'on appelle le, le « day zero », c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau dans une grande agglomération. Euh, L'Inde... Voilà la réalité de l'Inde par rapport à l'eau. Donc quand on dit que l'Inde sera une grande puissance, c'est faux. On peut le dire, c'est faux. Ça, c'est il y a trois mois, cette étude. Euh, alors, ce n'est pas un sujet pour nous, entreprises, mais il faut savoir que l'Inde a fabriqué un milliard d'êtres humains. Alors la démographie, je, je vais faire une petite allusion là, j'arrêterai là. Euh, en 1947, euh, lors de l'indépendance du Reich indien, l'Inde sans le Pakistan avait 361 millions d'habitants. Elle en a un milliard aujourd'hui. Donc l'Inde a fabriqué un milliard d'habitants. C'est une donnée monstrueuse. Pas que pour l'Inde, pour le Pakistan aussi, les Philippines, etc. Les Philippines qui sont 110 millions aujourd'hui. On continue. Alors ça va pas être drôle au début, hein, je vous le dis, mais euh, il faut être réaliste. Alors voilà, les oiseaux. Alors il n'y a plus d'insectes, il ben, n'y a plus d'oiseaux, évidemment. Alors euh, 52 ans quand même, vous avez vu Mince, hein 25 ans de vélo. Alors je pédale où Je pédale euh, les week-ends euh, sur la Sainte-Victoire à côté d'Aix, euh, dans la forêt du Don, dans le Var, etc. Et euh, moi qui ai passé mon enfance où l'été, il y avait toujours une sorte de, de nuage d'insectes qui volaient dans tous les sens. Je vois que rien ne vole. Alors je m'arrête. Là, il y a une clairière, je m'arrête. Et je cherche un insecte. Je... Il y en a bien un qui, va ram... qui vole, il y en a bien un qui rampe on n'en trouve aucun. C'est la disparition totale des insectes. Ce qui est un phénomène inouï. Inouï. Parce que qu'on élimine le loup de Tasmanie, enfin le loup marsupial de Tasmanie, soit, mais qu'on élimine un ordre qui compte des millions d'espèces, hyper représenté en Provence, par exemple, puisque c'est là que je suis, mais c'est quelque chose d'absolument inouï. Donc cette étude allemande qui dit que 80% des insectes ont disparu en Europe de l'Ouest... C'est vrai aussi dans le monde entier. Et ça, ce n'est pas le climat, bien sûr, puisqu'il y, y a deux sujets qu'on va voir avec le président de Michelin, d'ailleurs, euh, à propos de l'origine de la gomme, mais qui est euh, le climat et la détérioration de l'environnement et notamment des zones sauvages et de ce qui vit hein, de la vie. Continuons. Alors voilà, communiqué de presse d'Airbus, non seulement dans ce communiqué de presse vous savez que le trafic aérien a doublé au cours des 15 dernières années. Il est passé de 2 milliards à 4 milliards. Et là, dans les 17, pas 20, 17 prochaines années, il va passer de 4 milliards à 8 milliards de personnes transportées. Dans ce communiqué de presse d'Airbus, il n'y a pas une allusion au réchauffement climatique. Et pire, dans tous les médias qui les ont repris, il n'y a pas une allusion au réchauffement climatique. J'ai lu Le Monde, Le Figaro, etc., Les échos La Tribune. Il y, y a une bulle, il y, y a deux mondes qui coexistent. Il y a le monde des gens conscients et le monde qui fait comme avant. Sachant que si on avait commencé en 88 là, cette fameuse méthode des petits pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. On va parler de petits pas avec le président de, de Michelin et je pense que les petits pas c'est fondamental. En même temps qu'on parle, on fait des petits pas et on avance. Vous connaissez cette phrase d'Audiard deux fous qui avancent vont plus loin qu'un Un fou qui avance va plus loin que deux intellectuels assis. Alors voilà, donc ça donne ça, ça donne euh, des gens qui n'y croient plus. Alors Jonathan Franzen, qui est très connu aux états unis qui est un auteur de nouvelles, rarement positives, hein, il faut bien le dire, dit ben maintenant il faut, faut accepter ça, il faut se dire qu'est-ce qu'on va faire, il faut accepter que c'est cuit. Voilà. Et si l'EBG lance la transition de maintenant, vous vous souvenez qu'on avait lancé à grillon, Qui se souvient Voilà, C'est trop tôt, c'était en 2008 et, euh, et donc la différence entre l'EBG et la transition maintenant, c'est ça, je vais vous le montrer, allons-y c'est que moi je me dis que qu'est-ce que l'EBG finalement Vous, vous vivez du digital, c'est-à-dire en grande partie du marketing quand même, hein mais le marketing on s'en fout quand on est en scarcity, quand on est en manque en situation où l'économie c'est la production qui domine alors l'EBG qui est en dérivée seconde de vous on s'en fout complètement. On peut vivre sans adhérer à l'EBG. Et, euh, et l'idée, c'est que on voit bien avec la, la, peur, la, peur de, la honte de prendre l'avion, le flight scam en Scandinavie, qui est pris très au sérieux par Air France. On avait la patronne d'Air France à l'AG, pour ceux qui y étaient, vous vous en souvenez. Euh, mais il y a aussi ce qui se passe au salon auto de Francfort. Ça va se passer à Paris. Ça va se passer au salon du Bourget pour l'aviation. Il y a des entreprises qui vont... Euh, avoir des campagnes de presse contre elles. Ce qui signifie que si les entreprises ne prennent pas des mesures maintenant, et le mot important, je pense, c'est maintenant, et des mesures très concrètes, avec des solutions opérationnelles, et il y en a cinq qui vont prendre la parole, qui ne sont pas des start-up, qui sont des entreprises industrielles innovantes, jeunes, certes, mais qui ont des produits qui tournent, et euh, il faut prendre ce qu'il y a maintenant, maintenant, voilà. et commencer euh, cette transition. Parce que sinon, les gens n'achèteront plus nos produits et s'ils n'achètent plus vos produits, vous adhérez plus à l'EBG. Mais oui, entre deux marques, et il y a deux choses, alors continuons, il y a deux choses très importantes, il faut agir maintenant. Deux, avec les solutions qui fonctionnent, maintenant, il y en a plein, il faut les prendre, c'est tout, il faut les acheter. Vous achetez Symbio, vous achetez Win My Roof, vous achetez euh, m 2 alors M2i c'est l'agriculture, mais c'est formidable ce qu'ils font, on va en parler avec eux, ils viennent de lever 60 millions, c'est la première levée significative de ce niveau, non seulement en France, mais dans le monde, sur ce qu'on appelle le clean tech, ce qu'on appelait le clean tech, il a un temps, qui est un terme qui a été passé à la trappe. Il faut le faire savoir, c'est fondamental. Parce qu'entre une marque qui fait mais qui ne fait pas savoir, et une marque qui fait du greenwashing et qui le fait savoir, c'est la seconde qui va vendre entre deux marques concurrentes. La communication est fondamentale. et Une communication sans greenwashing, avec des cas, regardez ce que je fais. Et là, ça change tout au niveau du chiffre d'affaires, ça change tout au niveau de l'image de la société. Et quand le, choix, le consommateur choisit, il va prendre celle-là. Donc on est le BG, on est dans la com' aussi. Hein. C'est fondamental. On continue. Alors, Et faire de la transition un avantage compétitif par rapport à l'autre, on l'a compris. Alors la transition maintenant reprend à trois besoins. Le premier, proposer des solutions concrètes. Donc tous les 15 jours, on prend un sujet et on présente des solutions qui tournent et qu'on a essayé. Il y a deux conseils, Il y a un conseil scientifique, un conseil entrepreneurial, conseil scientifique teste tout. Euh, deux, communiquer sur les actions mises en œuvre et trois, partager ces questionnements et être en communauté comme vous l'êtes à l'EBG dans le digital. Continuons. Voilà les sujets qu'on programme pour le lancement. Euh, ça, c'est la présentation des solutions concrètes, la supply chain, passer sa flotte en électrique et peut être en électrique d'ailleurs avec une pile à combustible. Euh, le de zéro émission, c'est pour vous. Euh, les méthodes de compensation, comme l'annonce Air France, est-ce que ça a un sens euh, Les biocarburants de seconde génération, bien sûr, il ne faut pas que soient soit concurrent avec l'agriculture, il faut que ce soit issu de déchets. Sinon, on ne bouffe pas. Sachant que les biocarburants sont produits par l'agriculture, mécanisés avec du pétrole. Donc il y a un problème de bilan carbone, et la notion de bilan carbone va être essentielle aussi. Continuons. Et des tas forces, comme à l'EBG... Qui participe à une task force à l'EBG <rire> eh, C'est l'un des problèmes, c'est que les task forces, c'est 25 personnes. Euh, voilà les six task forces sur lesquelles on travaille actuellement. Et on continue, et je crois que j'ai fini. Et il y a un nouveau poste. Quand j'ai créé l'EBG en 98 avec François-Henri vous vous rendez compte, il n'y avait pas de directeurs digitaux. Ça n'existait pas. Ils ont été créés eh bien les entreprises vont créer un directeur de la transition éco-énergétique, c'est-à-dire écologique et énergétique, et c'est absolument essentiel. Et cette personne, je lui ai représenté, c'est une photo à e-stock, hein, je l'ai représenté comme un ingénieur, ma vision d'un ingénieur, parce qu'il va rentrer dans tous les process de l'entreprise, et il va voir partout où on peut faire baisser les émissions, et partout où on peut trouver des substituts, par exemple substituts aux emballages. Vous avez vu les emballages Vous, comme moi, qui bouffais entre midi n'importe quoi, on a plus d'emballages que de bouffe, d'accord c'est des emballages plastiques. Et on sait que le recyclage du plastique est très défaillant. Ça se retrouve dans les océans. Voilà. Et tout ça, ça va être du concret, c'est ça qui est important, et des actions prises dans les entreprises et un relais de communication. Voilà. Si on arrive à créer ce cercle vertueux, on arrivera au moins à faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, je vais appeler cinq créateurs de sociétés qui ont été sélectionnés partout, par nous. Ça a pris deux mois et demi. On a pris ceux qui étaient, je trouve, qui ont des solutions qui tournent d'abord et qui sont des solutions formidables. Alors, c'est le, le slide d'après. Hop Alors, ça, c'est le site, latransition.pro, créez votre profil, parce qu'on ne va pas, on va pas scammer, spammer le BG. on vous envoie suffisamment de mails, on est d'accord. Hein et on ne va pas vous envoyer davantage, mais on va quand même essayer d'attirer... le BG aujourd'hui, c'est 665 entreprises adhérentes, c'est 140 000 personnes dans la base, mais c'est 117 000 qui ont accédé depuis moins d'un an à leur fiche, c'est-à-dire les gens vraiment vivants, et euh, donc on, de, on est obligé d'utiliser cette ressource mais on, on, on vous sollicite beaucoup déjà parce qu'il y a l'EBG, il y a quand même euh, quelque chose comme de, euh, 200 euh, meetings à l'année hein. donc euh, voilà euh, je commence par Symbio et j'appelle Fabio Ferrari il est là et le voilà Andiamo Fabio là, euh... Tu es très grand Bonjour, Fabio. Merci beaucoup. Merci d'accepter. Tiens, voilà. Et voilà. Alors, euh, Symbio est une société que tu as créée Que j'ai créée, oui. Absolument. En 2010. Et euh, qui est active dans la pile à hydrogène. On ne dit plus la pile à combustible, parce que le combustible, en l'occurrence, c'est l'hydrogène. Et est-ce que tu peux me dire ce que fait Est-ce que tu peux nous dire ce que fait Symbio Donc, nous, nous, sommes équipementiers automobile, c'est-à-dire que l'on vend aux constructeurs des solutions pour ajouter l'hydrogène à bord de leur véhicule électrique. Alors, ça veut dire que la pile à hydrogène va remplacer la batterie, c'est ça Non, ça vient en complément de la batterie. Je... Les deux solutions, depuis que la société existe, on vient associer ces deux solutions. C'est-à-dire que le client... Quand il a le temps, il va utiliser sa prise de courant pour charger sa voiture. Quand il n'a pas le temps, il passe à l'hydrogène et en 3 minutes, il fait le pain de sa voiture. Alors, quel est l'intérêt de la pile à hydrogène, en l'occurrence ben, Il est double. D'un côté, on va plus loin parce qu'on peut mettre plus d'énergie dans moins de place, moins de poids. Et le deuxième, on fait le pain en 3 minutes. Donc, on retrouve en fait la flexibilité d'usage qu'on avait dans un véhicule thermique. Alors, si l'hydrogène est fabriqué à partir d'hydrocarbures, ça ne le fait pas donc comment est fabriqué l'hydrogène et comment va-t-il être fabriqué ou doit-il être fabriqué Alors, je dois même dire que quand j'ai créé cette société, ce qui m'a plu, c'est la transition énergétique et ce qui permettait de faire cette transition dans les transports. La transition énergétique, ça fait de plus en plus d'électricité. Et donc cette électricité, il faut bien la stocker dans les véhicules. Et il y a deux solutions. La première, c'est la batterie. C'est la première qui s'est développée. La deuxième, c'est l'hydrogène. Donc cet hydrogène, il est tout simplement produit à partir d'électricité. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de troisième, quand on met du courant dans de l'eau, ça fait des petites bulles d'oxygène d'un côté, d'hydrogène de l'autre. Ça s'appelle électrolyse et c'est le moyen le plus simple d'en produire. Alors, lorsque, alors l'hydrogène peut aussi être brûlé. Qu'est-ce que tu penses de la solution qui consiste à utiliser l'hydrogène comme un carburant Alors moi, j'aime pas trop. En fait, tout simplement, ça fait part... de l'eau normalement, non oui, oui, Dans tous les cas, on fait de l'eau. Mais il faut savoir que dès qu'on brûle quelque chose dans l'air, eh ben, on vient faire des oxydes d'azote. Et ça, c'est pas très bon pour la santé. C'est-à-dire que on parle de, depuis tout à l'heure des problématiques de décarbonation, de réchauffement climatique, mais aussi des problèmes de qualité de l'air. C'est le deuxième driver principal qui font que les gens vont vers l'électromobilité. Et pour ça, il faut une solution qui soit zéro émission, zéro émission, pas de compromis. Nous, on fait que de l'eau au pot d'échappement, on ne fait, fait pas de NOx, pas de CO2. Pourquoi ne pas être comme la Bloombox, tu connais la Bloombox qui a fait euh, il y a 10 ans maintenant sensation quand elle a été lancée, ou Tesla aussi, qui s'adresse au marché du résidentiel pourquoi c'est une, une boîte qu'on met chez soi Et pourquoi est-ce que tu, vous ne vous adressez pas à ce, à à ce marché, marché. Oui. En fait, tout simplement, dans la mobilité, les exigences sont assez différentes de ce qu'on va trouver dans, dans les maisons. Dans les maisons, il y a de la place. Pour mettre quelque chose sous le capot d'une voiture, il faut être extrêmement compact. Il faut que ça résiste aux vibrations. On est, on est sur des objets qui sont différents. Hein, les, les, les moteurs que vous avez les groupes électrogènes c'est pas ce que vous avez sous les capots des voitures hein, tout simplement et donc à un moment donné ben, quand on crée une société il faut se spécialiser parce qu'à faire trop large on fait rien de bien et on s'est spécialisé dans la mobilité et pour recharger cette pile, cette pile d'hydrogène se recharge nécessairement. Il faut séparer les ions d'un côté de l'autre. Non, comment ça marche Non, ça se recharge comme un gaz. Hein. L'hydrogène, c'est un gaz et on fait le plein de gaz dans le véhicule. C'est pour ça que ça se met trois minutes. On est sur le même type de station que les stations gaz naturel qui existent aujourd'hui pour certains véhicules. J'imagine que tu as vu tous les articles notamment dans les échos qui sont parus il y a dix jours disant que la France allait devenir le leader de l'hydrogène, que l'hydrogène avait le vent en poupe en fait. Oui, oui, c'est en plein développement. On a, euh, nous, on a la chance d'être maintenant Michelin et puis bientôt Michelin Forestia pour euh, accélérer le déploiement en fait de cette, de cette technologie et devenir un des leaders mondiaux de l'hydrogène. Euh, et donc, euh, tu viens de le dire, France. Symbio aujourd'hui est une société du groupe Michelin Oui, qu'on a identifié indépendamment du fait de l'invitation de Florent Ménégaux. Et euh, on a découvert a posteriori euh, que vous faisiez partie de Michelin. C'est quand que Michelin est rentré dans votre capital 2014. Comme quoi Michelin fait partie quand même des sociétés qui croient et qui sont durables par nature, j'ai dire. Oui. Mais Florent en parlera beaucoup mieux. Quoi. Et on lui demandera si c'est une diversification parce que c'est pas de la gomme. Hein, euh, et autre chose. Tu restes là. J'appelle la seconde société qui est Too Good To Go. Alors qui est connue normalement Qui connaît Too Good To Go vous, vous levez la main Ah bah oui, voilà. Camille Colbus. Et voilà. C'est l'avantage d'être grand public et d'avoir l'air de rien réussi, c'est que tout le, monde, tout le monde connaît. Camille, merci d'être là. Merci à vous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, ou je te tutoie, enfin, est-ce que tu peux nous dire ce que fait Togo Too Togo ben, ouais. Évidemment, les gens le savent visiblement, mais ben, on va le rappeler pour ceux qui ne savent pas. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, To Too Go, c'est un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire et qui a pour premier outil une application mobile qui met en relation les bonnes personnes au bon moment dans l'objectif de lutter au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Alors, ça fait quoi exactement c'est sur les marchés, ça joue sur les marchés, dans, dans, dans la grande distribution, euh, chez Monoprix ouais, Comment alors ça fonctionne En fait, c'est vraiment une application mobile qui suffit de télécharger. Et on voit les différents commerçants partenaires autour de nous. Et en fait, ces commerçants partenaires vont tout simplement, en fin de journée, mettre leurs invendus sur l'application. Et nous, en tant qu'utilisateurs, vous, moi, on va pouvoir tout simplement se connecter à l'application commander directement un panier à un tout petit prix en ligne et passer le récupérer directement à la fermeture. On bosse avec, effectivement, des supermarchés comme euh, Monoprix, comme vous l'avez dit. Donc, c'est des mais produits euh, qui ont la date d'opération qui va arriver demain matin ou après-demain, c'est ça Exactement. C'est des produits chez le boulanger qui, vont, euh, qui sont encore bons, qui sont encore consommables, mais que le boulanger ne peut pas conserver. Donc, et on le voit, c'est en bas et c'est géolocalisé et du exactement, coup, on y va. Exactement. C'est malin. Et c'est 30% moins cher, j'imagine c'est 70% moins cher. Ah, ouais, ouais. Qui utilise Alors, vous connaissez, mais qui l'utilise Parce qu'il y a trop d'hommes, c'est pour ça. Bon, c'est pas mal. <rire> Et les, euh, alors, il y, y a des solutions qui existent au niveau des marchés aussi. Vous avez maintenant des concurrents au niveau local. Vous, vous êtes euh, national. Ouais. aujourd'hui, nous, on a 10 000 commerçants dans toute la France. On a un peu plus de 5 millions de téléchargements de l'application. Et grâce à cette communauté, on a sauvé plus de 10 millions de, de repas de la poubelle. Et vous en parliez tout à l'heure sur la transition. Euh, effectivement, le gaspillage alimentaire, c'est pas forcément connu, mais euh, c'est responsable de 8% des émissions de CO2 dans le monde. Donc c'est énorme, en fait. C'est une vraie problématique sur, euh, sur le climat. Et aujourd'hui, nous, on a sauvé plus de 10 millions de repas de la poubelle en un peu plus de 3 ans. Et ça équivaut à 25 000 tonnes de CO2 économisées. Félicitations et c'est toi qui l'a créé Vous êtes deux, vous êtes trois Vous l'avez fait ouais, à combien On l'a confondu avec deux autres personnes. Deux autres personnes, d'accord. Et vous, vous gagnez votre vie en touchant un pourcentage de. Ouais, c'est ça. En fait. Grâce ce qui est un peu génial, entre guillemets, avec le gaspillage alimentaire, c'est qu'on va recréer de la valeur sur des produits qui allaient partir à la poubelle. Et donc, sur cette valeur euh, qui était euh, du coup de zéro, euh, nous, on remet une valeur de 3, 4 euros et on va pouvoir rémunérer le commerçant et rémunérer directement sur cette valeur là. C'est une solution gagnant gagnant. Eh bien, merci Camille. Je te propose merci. de rester là. Et, et alors maintenant, j'appelle Jimmy Colomis, qui est le fondateur de Trion. Je peux te prendre avec Alors, Trion, c'est encore autre chose. Donc, euh, je vais essayer de résumer. Vous, euh, vous, vous proposez des containers avec, il y a toute une technologie à l'intérieur, notamment une technologie biochimique qui permet, à partir de déchets organiques, de créer du gaz naturel. Et ce gaz naturel est injecté localement, donc c'est important, c'est un conteneur, donc on l'installe à côté du producteur de déchets, et ce gaz naturel qui est fabriqué automatiquement, si j'ose dire, dans le conteneur à partir des produits que vous, que vous y mettez, est injecté dans le gaz de ville. Est-ce que j'ai bien résumé C'est exactement ça. Nous euh, chez Trion... <rire> Eh bien, merci <rire> Ça me fait plaisir. Euh, non, mais nous, chez Trion, donc Jimmy Colomès, fondateur de Trion, chez Trio on croit beaucoup à l'aspect préventif comme on vient de le présenter et il est primordial, simplement euh, on ne peut pas tout recycler une peau de banane malheureusement c'est assez compliqué je ne sais pas si vous avez déjà essayé il euh, y a des aspects périmés également donc l'idée c'est que nous on va valoriser tous les restes alimentaires qui ne sont plus consommables plus valorisables euh, sous euh, unités en fait qui sont ultra locales, aujourd'hui le problématique c'est qu'on le fait à très grande échelle euh, qui nécessite du coup une logistique très importante et qui ont une Plusieurs difficultés d'implantation, la première c'est que c'est très long à mettre en œuvre. on se parle d'unités qui mettent 3 à 8 ans à se déployer, là où nous aujourd'hui on est capable de le faire en un an, grâce à des modules qui sont du coup préfabriqués, des unités qui sont pas forcément très bien acceptées, euh, les gens veulent le changement mais généralement pas à côté de chez eux, euh, et donc ça pose forcément problème puisqu'il y a plus de 2 tiers des unités aujourd'hui, en tout cas des projets qui tombent à l'eau, euh, et des unités comme j'ai dit qui sont trop importantes et donc qui vont devoir rayonner sur une trop grande distance. Aujourd'hui, un biodéchet collecté, il fait en moyenne 200-300 km pour être valorisé. Donc nous, voilà, on a développé une solution, c'est comme l'estomac d'une vache. On vient déployer, alors c'est de la biologie pure, il n'y a pas de chimie, euh, mais euh, passons les détails. On a développé une solution qui permet du coup, comme l'estomac d'une vache, de dégrader la matière, un peu comme du compost, à la différence que le compost se fait à l'air libre et va émettre du, le carbone dégradé en CO2, là où la méthanisation va capter ce carbone et le transformer en méthane, le CH4. On ne va pas rentrer dans les détails... Euh. D'ingénierie non plus, mais euh, qui permet du coup d'être injecté sur réseau EGRDF et de remplacer des énergies fossiles. Euh, aujourd'hui, nous, on est en train de déployer notre première grande référence euh, pour gérer les 116 collèges du département des Yvelines, qui aujourd'hui sont exportés en dehors du département et même de la région, pour tout vous dire, euh, qui vont pouvoir du coup être à nouveau euh, gérés localement et donc réduire la logistique et l'impact économique et social, environnemental qui suit. Alors, donc, euh, donc ça, c'est l'accord que vous avez avec le département de l'Essonne, c'est ça Yveline, Yveline, 78. Je confonds toujours. Et euh, les, les fournisseurs de déchets, c'est la restauration collective, les cantines. Ça peut être aussi les poubelles, enfin, les sociétés qui, qui, qui font les, le recueil des poubelles. Euh, Exactement, en fait, on mange tous et tous les jours, et même au travail. Donc, en fait, tous les, les, les restaurants... L'agriculture, le lisière en Bretagne, enfin, tout... Exactement, tout ça, donc en... euh, depuis l'aspect primaire euh, de la production jusqu'à l'aspect consommation, et donc les restaurants d'entreprise, la grande distribution, les restaurants... Euh, traditionnel. En fait, il y a deux obligations réglementaires aujourd'hui. La première, c'est depuis 2016, et ça impose à tous les acteurs au-dessus de 10 tonnes par an de faire un tri et une valorisation de leurs déchets organiques. Et ça a été complété par une nouvelle réglementation qui fait que d'ici 2023, nous, en tant que particuliers, on sera également concernés par cette obligation de tri et de valorisation. Je vous rassure, c'est du ressort des pouvoirs publics de vous proposer des solutions. Mais sachez que d'ici 2023, vous allez être sollicités. Il faut savoir que le biogaz, c'est pas n'importe quoi, c'est à peu près 30% aujourd'hui de la, de la consommation française, non Pardon, là. Le biogaz, c'est une véritable ressource. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Pas... On n'est pas encore au 30%, mais c'est dans les objectifs, en tout cas. Ouais. Euh, et les ordures ménagères, c'est un tiers de nos poubelles. Donc c'est un tiers de déchets qui sont composés à 80% d'eau et qui sont collectés pour être enfouis ou incinérés. Donc effectivement, on a un double enjeu. C'est à la fois réduire les émissions alors, par la prévention, on l'a bien vu, mais également par la, la correction et en même temps produire du coup ce gaz renouvelable qui peut être du coup après utilisé comme gaz de ville ou comme euh, gaz pour produire du GNV, du GNC. Par et et qu'on n'a pas à apprendre à utiliser du gaz. Ce gaz peut-être réinjecté dans le réseau de ville tout simplement, celui d'Engie et, et de Total puisque Total fait du Exactement. gaz maintenant. Absolument. Ben, merci beaucoup. Et maintenant j'appelle Win Roof Antoine Brichot, qui doit être quelque part. Alors, il arrive. <rire> Habillé en ténor. Alors, Win My Roof est la plus jeune des sociétés que nous invitons aujourd'hui. Et euh, donc, euh, le concept de Win My Roof, c'est une turbine, donc un, une éolienne, une micro-éolienne qu'on peut mettre sur n'importe quel bâtiment, pourvu qu'il y ait un toit, donc pas forcément en ville, mais dans tous les, euh, les bâtiments que vous avez, les usines, euh, les bâtiments de bureaux, etc., en, en zone périphérique, on installe une éolienne. Et là, cette éolienne va fabriquer de l'électricité que vous pouvez soit autoconsommer. Alors, cette éolienne, en, en général, on n'en installe pas une et euh, on en installe plusieurs sur le toit. Et ces éoliennes euh, produisent de l'électricité qui peut être soit autoconsommée, soit réinjectée dans le, dans le circuit d'EDF. J'ai bien décrit. Alors, nous, on privilégie l'autoconsommation. Voilà, c'est euh, le but. C'est le but pour la transition. Voilà, c'est le but. Voilà, c'est l'ancien modèle, ça. Le modèle, je mets des éoliennes et ensuite j'ai un système. Et, euh, et, et en fait, l'éolienne existe. C'est-à-dire que c'est la, la plus jeune des sociétés, c'est des jeunes ingénieurs. Mais vous avez euh, fabriqué et testé cette éolienne. Donc, effectivement, là, on a un premier prototype euh, qui tourne depuis le mois d'avril à, à l'école des ponts, donc à l'est de Paris, euh, Champ-sur-Marne. Et là, on a reçu le deuxième euh, qui devrait être l'après-série industrielle avant-hier et qu'on teste dans trois semaines au CSTB à Nantes en Soufflerie pour asseoir les performances et vérifier en fait, l'impact structurel sur le bâtiment et pouvoir avoir ensuite toutes les certifications nécessaires pour s'installer sur les premiers projets. Qu'est-ce qu que vous cherchez actuellement Vous cherchez des investisseurs des... Là, on cherche tout. Euh, on cherche, euh, en ce moment, on, réalise, euh, on est en train de réaliser une première levée de fonds euh, qui va nous permettre de renforcer l'équipe, d'obtenir la certification, finir la R&D et lancer une première série en 2020. Et en parallèle, effectivement, il y a un gros travail de prospection euh, parce qu'aujourd'hui, l'éolien n'a pas forcément très bonne presse. Euh, on pense grosses éoliennes, ça fait du Alors, bruit. On a vu l'article le... aujourd'hui dans le, le Point, je crois, je ne sais plus dans quoi c'était, parlant d'escroquerie, mais sur les grandes fermes offshore, etc. Donc nous, on est sur un, un modèle... Euh, différent, c'est-à-dire que la technologie qu'on exploite, euh, c'est pas du tout la technologie qu'on a sur les grosses éoliennes, on n'a pas de gros effets aérodynamiques, pour pas non plus trop rentrer dans le détail, mais simplement, on laisse le vent passer à travers notre turbine, et elle produit de l'électricité qui est mise directement à disposition du bâtiment, sans nuisance, sans vibration, sans bruit. Ce qui permet de l'installer, en fait, même en zone plutôt résidentielle, sur de l'habitat collectif, c'est parfaitement compatible. Alors, j'ai croisé Marc Simoncini à un resto hier, vous vous souvenez les... Il faut être tôt dans les sociétés si on veut faire des culbutes, et il ne faut pas être dans des sociétés usines à gaz. Il y en avait aussi dans le digital. Ceux qui, comme moi, ont connu la bulle, se rappellent peut-être d'intermédiation, par exemple, 140 millions de Canal web, le même chiffre, 140 millions investis, etc. Mais je pense que si on cible des sociétés qui peuvent atteindre un objectif, d'abord qui ont des produits qui tournent, c'est la première chose, et des, au moins des prototypes testés et qui ensuite ont un marché... C'est là qu'on gagne de l'argent. Euh, alors pas dans des usines à gaz, sauf si c'est des conteneurs décentralisés. Alors maintenant, <rire> mais c'est pas une usine à gaz précisément, parce que c'est ça l'avantage du concept. Mais, merci, maintenant, on passe de la plus jeune à celle qui vient de lever 60 millions, donc j'appelle Johan Fournil de M2i. Donc on a échangé il y a, il y a deux heures, donc il doit être là. Alors vous vous rappelez des insectes Qu'est-ce qui tue les insectes Donc, on a créé aussi Kosa Mundi. Kosa Mundi ça ne vous dit rien. On, pour, si on veut sauver le monde, il faut se demander ce qu'on fout sur Terre. C'est mon raisonnement. Euh, les gens qui ont mon âge perdent leurs parents. Et ça fait un, On se dit, mais... On pourrait mettre un terme à tout ça, finalement, c'est pas très grave, puisqu'on meurt tous individuellement. Euh, un amour de jeunesse se retrouve âgé de 50 ans. Alors, Son épouse aussi, hein. Et, euh, et ça fait un choc. On se dit, mais pour moi, c'est hier. Quand on a 50 ans, 25 ans ou 28 ans ou 30 ans, c'est hier. C'est hier. Il s'est rien passé, euh, etc. Et je pense que si on ne se pose pas des questions fondamentales, c'est pour ça qu'on a créé Cosa Mundi. Alors pourquoi je vous parle de Cosa Mundi Je ne sais plus du tout pourquoi. Et <rire> qu'importe, ça rapporte pas d'argent du tout. Il n'y a pas d'adhésion. Allez-y, ça vous fait plaisir. Et euh, oui, parce qu'on a invité un spécialiste des insectes. On invite des scientifiques et on leur pose des questions et des philosophes, etc. Et on a invité un spécialiste des insectes. Pourquoi les insectes disparaissent? ils Il euh, y a un varroa en face de moi. Là, tu fais le même constat. Et euh, les gens qui, qui sont issus, qui sont nés à la campagne dans des zones... Où il y a des fleurs, des, des pâturages, etc. L'été, ça, ça grouille d'insectes. C'est un nuage. On ne sait pas trop ce que c'est. Les moucherons, c'est inouï. Il y en a 6000 là. Et là, zéro. J'ai allumé cet été à, à, à côté de Toulon un lampadaire. J'ai regardé. Il n'y a rien. Rien qui vole autour. Absolument rien. C'est inouï. C'est fou. J'ai fait Toulon, j'ai fait Aix, Nice, Nice, Aix, 400 km en voiture, je le reconnais, monsieur Médigo, et avec des pneus Michelin, j'espère, et euh, je reviens à Aix, je garde ma voiture, le pare-brise est immaculé. Est pour quelqu'un qui est né dans la fin de, sous le règne du général de Gaulle, on peut parler de règne, le concernant, c'est inouï. Quand j'étais enfant, on nettoyait son pare-brise. Et il y a plein d'explications, d'accord L'étalement urbain, euh, la monoculture, et la monoculture de plantes sans fleurs, notamment, hein, euh, les céréales. Euh, mais il y a les néocotinoïdes, qui sont ces fameux insecticides qui détruisent euh, le, le système nerveux des insectes. Et c'est quand vous voyez une abeille ou un, un bourdon qui tourne sur lui-même, incapable de prendre son envol, son système nerveux est détruit par les néocotinoïdes. Et, et ce monsieur qui est ici développe une entreprise, mais qui a des produits, qui n'est pas du tout une start-up, qui a combien, combien vous avez de produits actuellement 65 aujourd'hui. 65 produits, qui fait qu'on n'utilise plus d'insecticides et qu'on peut avoir des rendements à peu près équivalents. Alors comment vous faites vous utilisez, vous utilisez quoi Alors effectivement, on produit des, des solutions biologiques qui sont des alternatives aux pesticides chimiques conventionnels et c'est à la fois pour les jardiniers amateurs, vous pouvez vous en procurer, mais également en espace verts, en forêt. Et bien sûr, pour l'agriculture, on a depuis 2013 création de la société, 65 produits au catalogue. Et les solutions que nous utilisons sont des phéromones. Donc les phéromones, c'est des substances qui sont naturellement émises par les insectes pour communiquer entre eux. Et on, se, on reproduit en laboratoire, c'est de la chimie très complexe, on re, reproduit en laboratoire par biomimétisme ces odeurs afin de capturer, repousser, perturber euh, les insectes ravageurs. Et donc on limite euh, leur arrivée, leur prolifération et donc ainsi leurs dégâts. Donc il n'y a pas de produit systémique, il n'y a pas de nocivité pour l'insecte visé, c'est juste un leurre qui va permettre de le repousser, de le désorienter ou de le capturer dans un piège. Et c'est évidemment sélectif puisque chaque insecte ravageur ciblé euh, a une phéromone qui lui est propre et la reproduction de cette phéromone-là n'a aucun impact sur les autres euh, Insectes sur les pollinisateurs et évidemment sur vous, moi et, et les riverains. Alors vous avez actuellement 67 produits qui s'adressent à 65, 67 insectes nuisibles différents. J'imagine ça. Voilà. Et ça, ça empêche leur reproduction. Ça joue sur quoi Alors, ça, ça a, les fait fuir. Ça les, les phéromones, donc, c'est ces odeurs qui sont émises par les insectes. Elles ont plusieurs rôles. Ça dépend des espèces. Parfois c'est pour se regrouper, parfois c'est pour se reproduire et parfois c'est pour s'alimenter. Donc en fonction de l'insecte, on va reproduire l'une ou l'autre de ces odeurs là. Si c'est une odeur d'alimentaire, euh, on va ainsi piéger l'insecte et l'attraper dans, dans un piège qui est spécifiquement dessiné avec des entomologistes et des scientifiques du CNRS ou de l'INRA pour euh, être adapté. Et là, on va le capturer. Ou alors, on va euh, diffuser sur la parcelle l'odeur sexuelle de l'insecte. Et ainsi, on va empêcher les mâles de trouver les femelles. Ils seront totalement désorientés par la présence excessive de leur odeur autour. et seront dans la capacité de se reproduire et donc de trouver la femelle, de se reproduire, donc pas de reprolifération, donc pas de larves et pas de dégâts dans les fruits. Et c'est des solutions qui marchent, c'est des solutions qui ont des résultats d'efficacité qui sont pas loin d'être comparables aux solutions chimiques. Alors on est dans du naturel donc le 100% n'existe pas dans la nature mais on est dans des niveaux d'efficacité qui peuvent aller au-delà des 90 ou 95% et qui surtout, et c'est la grande nouveauté, avec beaucoup de travail de R&D une vingtaine de brevets en 5 ans 4-5 inventions par an, on arrive aujourd'hui à décliner ces solutions qui sont existantes qui étaient éprouvées depuis une quinzaine d'années mais qui n'était pas applicables en grande culture, désormais on peut et on a des projets, et on a des produits qui fonctionnent aujourd'hui en dehors d'Europe sur des grandes cultures comme le coton ou le maïs et qui permettent de remplacer avantageusement des solutions qui sont interdites ou qui sont menacées. Donc vous avez créé cette société, vous étiez combien combien de fondateurs alors il y, avait, il y avait deux fondateurs que j'ai rejoints quelques mois après la création de l'entreprise, fin 2012, début 2013, et ça a commencé avec la reprise de deux actifs industriels qui représentent environ 30 personnes, et on est aujourd'hui plus de 175. Donc ces 60 millions ont été faciles à lever ou il a fallu convaincre Comment ça s'est passé Non, c'est jamais facile de lever de l'argent et c'est pas facile de lever une telle somme. Euh, mais, mais en fait, on a, on a surtout insisté sur les trois leviers. Le premier, c'est qu'on pense qu'on peut faire de l'industrie en France. On pense qu'on a tout en France, à la fois des actifs industriels, des savoir-faire, des territoires qui permettent de faire de l'industrie. Il suffit juste de passer d'une industrie un peu traditionnelle et de changer sa, sa destination, son dessin vers quelque chose de nouveau, on a pris une des entreprises de chimie euh, traditionnelles pour en faire des green tech euh, ça c'est la première conviction la deuxième c'est que on pense euh, vraiment que l'innovation doit être au cœur de tout, donc chez nous c'est euh, 30% du budget, 20% des effectifs sont des PhD, euh, on a 20 familles de brevets je l'ai dit, donc énormément énormément de travail de recherche et de l'innovation puis la dernière chose qui est la première en fait et que je vais citer en dernier, c'est la conviction de cette révolution agricole qui va être euh, on en a la conviction, un bouleversement plus important ou au moins aussi important qu'a été la, la, la révolution digitale. Euh, on pense vraiment que nourrir euh, en 2050 9 milliards d'individus euh, et produire 70% de ressources alimentaires en plus, tout en se passant de 80% des, des produits qui permettaient de faire des cultures euh, il y a 10 ans, c'est un sacré challenge et donc il faut des solutions et puis il faut des solutions concrètes. Donc, ce qui nous a permis, je pense, de, de, de lever cet argent, c'est aussi de dire qu'on a un contexte favorable. Euh, on entend parfois beaucoup de pessimisme autour de nous. Or, euh, on a la conviction qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt pour cette révolution agricole et cette transition écologique, à la fois, évidemment, les consommateurs que vous êtes et que je suis. On n'a pas envie de manger une pomme avec 34 traces de résidus dessus ou de moins en moins, euh, mais également les pouvoirs publics qui ont annoncé euh, la réduction de 50% des pesticides d'ici 2025. Également les producteurs et les agriculteurs eux-mêmes qui sont, quoi qu'on puisse en dire, extrêmement motivés et convaincus. Ils n'ont pas envie non plus de s'empoisonner et de, de, de faire des produits que les gens n'ont pas envie de consommer. Donc on pense qu'il y a vraiment une, une synergie de, de toutes les, les bonnes énergies pour réussir à aller vite et bien vers, vers une agriculture, une transition agricole et environnementale réussie et rapide. Ces 60 millions, c'est pour l'industrialisation alors, c'est 60 millions, donc c'est un, un tour de table euh, avec euh, mené par euh, ADM Capital, qui est un, un fonds britannique, et euh, autour duquel on a euh, le fonds de la famille euh, Bettencourt, le fonds de la famille Muliez, euh, la fondation Reyes, euh, fondation de France, et ASEO c'est pas vraiment pour, euh, pour industrialiser on a les actifs industriels, c'est plutôt pour euh, la partie réglementaire et réseaux de distribution parce qu'on a aujourd'hui 65 pr produits mais il faut les vendre, et il faut les vendre dans le monde entier et donc euh, l'homologation l'enregistrement ré réglementaire dans tous les pays et la mise en place de ces réseaux de distribution prend du temps et consomme des ressources parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas une préoccupation française, ni même européenne euh, les phéromones c'est un marché de 3 milliards de dollars aujourd'hui dans le monde et qui progresse de 35% par an et qui progresse plus vite euh, en Océanie ou en Amérique latine qu'en Europe. Donc, c'est vraiment une nécessité. Euh, D'ailleurs, la plupart de nos produits en grande culture sont vendus en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili, en Chine, plus vite qu'en France ou en Europe. Donc, euh, il faut porter ce développement là. Et c'est à ça que sert cette levée de fond. Et, et ce qui se passe à l'international en ce moment est très intéressant. Je ne sais pas si vous suivez la, la politique américaine, mais Elisabeth Warren a pris le leadership chez les démocrates. Elle en est à son sixième sondage où elle est devant Joe Biden. Et c'est quelque chose de très important, parce que sur le fameux Green New Deal aux états unis ça va faire euh, si elle arrive jusqu'au bout, on peut l'espérer puisqu'elle a cette dynamique, ça va faire pas mal de changements et un assouplissement des réglementations, etc. pour tous ces produits. Merci beaucoup, je propose qu'on les applaudisse. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve à table. Merci, je vous en prie. Voilà, ce ne sont pas des start j'insiste là-dessus, puisque ce terme... Qui a, fait pas mal, qui a fait un peu de mal Alors, Florent Ménégaux, si vous voulez bien. Alors, d'abord, je vous remercie parce que l'agenda du président de Michelin... Je vous propose de vous asseoir ici. Oui, je suis âgé, donc il faut que je <rire> L'agenda du président de Michelin est, euh, En fait, je vous ai invité il y a quoi, un mois et demi, oui. et vous avez dit OK, très rapidement, avec vos équipes... Euh, et je voudrais saluer Alain Cuc, que j'ai vu là, qui est notre adhérent depuis 98 de Michelin. Voilà. Et euh... j'ai... Euh... Alors, qu'est ce que vous pensez de ces sociétés, Florent? D'abord, ça me donne plein de l'énergie positive, parce que je trouve que d'abord, en France, on a beaucoup d'intelligence. On le voit à travers le... ces démonstrations d'entreprises de... qui sont à différents degrés de maturité. Il y a des idées. Il y a de l'intelligence. Il y a de la volonté, et il y a des problèmes bien posés et donc avec tout ça, on a des business models qui vont pouvoir se développer et qui sont pleins d'avenir. Et puis, c si on s'en occupe, comme vous le disiez dans votre introduction, les petits pas, c'est ce qui compte. Ce qui est, le problème, c'est plus de poser des ambitions, ou des intuitions ou des, des intentions. On a besoin d'action, on a besoin de faire les choses maintenant. Alors il se trouve qu'il y a dix jours à l'ONU, il y avait une réunion sur le climat et vous avez pris la parole. Alors dans quel contexte vous avez pris la parole devant qui et vous avez dit quoi Alors oui, à l'occasion de la réunion de l'ONU des, des chefs d'État, il y avait une, le sommet climat et le sommet climat, c'est à l'initiative de l'ONU. C'est une des premières initiatives où l'ONU dit il faut maintenant agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout sur une trajectoire pour avoir seulement 2 degrés de hausse des températures à l'horizon 2050. On est même inscrit dans une trajectoire très, très mauvaise. Et même si on a eu plein de bonnes intentions, aujourd'hui, on fait comme avant. Donc, le, le message de M. Gutiérrez, c'est de dire il faut, il faut maintenant agir. Simplement, l'ONU est un peu décontenancée pour savoir comment faire, quoi. parce que le sujet est extrêmement complexe. Quand vous tirez sur un bout, vous obtenez des effets induits à l'autre bout de la chaîne. Et donc, derrière cette solution-là, c'était un, un problème très complexe à, à régler. Alors, mon message à l'ONU, c'était de dire oui, mais les entreprises, elles sont là pour régler les problèmes. Les entreprises, elles sont construites pour agir, mobiliser des moyens et faire des choses. Donc, entre le public et le privé, il faut d'abord agir en écosystème. Il faut arrêter d'opposer. Les entreprises sont méchantes ou elles détruisent l'environnement. Et puis, les gouvernements essayent de faire de leur mieux pour les empêcher d'avoir des nuisances. C'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire posez nous les problèmes correctement et laissez nous mettre en œuvre les actions et les technologies pour résoudre les problèmes. Ça, c'était mon premier message. Le deuxième message, c'était de dire on parlait de, de qui, euh, des déchets alimentaires qui provoquent 8% des émissions de CO2. Mon deuxième message, était de dire le transport, c'est 28% des émissions de CO2. Or, la question, c'est de se dire qu'on a eu une croissance phénoménale. Le monde, même s'il si, euh, a des travers aujourd'hui, le monde, est, on vit beaucoup mieux dans le monde d'aujourd'hui qu'on ne vivait il y a un siècle ou il y a deux siècles. Et on se rappelle juste qu'il y a 300, 300 ans à peu près, la moyenne d'âge de la vie humaine, c'était 27 ans. Donc aujourd'hui, on vit quand même beaucoup plus longtemps, beaucoup mieux, même s'il y a des externalités négatives. Donc le sujet, c'est de se dire comment on obtient du progrès sans effet négatif. Et dans le transport, la question, c'est comment on fait plus de mobilité pour plus de monde avec moins d'impact c'est ça qui est difficile. Il y a une grande tentation, notamment à Paris, autour de on va faire moins d'impact en faisant moins de mobilité. Mais ça, toute l'histoire nous montre que quand il y a moins de mobilité, il y a moins de progrès. Donc, le sujet, c'est comment on fait plus de mobilité pour plus de monde avec moins d'impact. Le dernier message vis à vis de l'ONU, c'est de dire il nous faut des règles du jeu internationales qui permettent d'avoir de, de pouvoir être en concurrence de façon normale. Et pour ça, il nous faut un prix du carbone. Ce n'est pas forcément une taxe carbone, c'est un système de mesures internationales partagées communes qui permettent d'évaluer les impacts de chacune des activités. Donc, mon message, c'était dire Michelin a implanté un prix du carbone dans toutes ses activités d'investissement depuis 2016. Et nous avons constaté que nous avions zéro impact sur les décisions d'investissement avec 50 euros la tonne. Donc, c'était dire probablement que 50 euros la tonne, c'est pas suffisant si on veut faire bouger le type de technologie qu'on va utiliser. Pour être très concret, aujourd'hui, à 50 euros la tonne de CO2, vous continuez à décider de mettre une centrale à charbon pour fabriquer euh, votre, euh, votre chaudière plutôt que de mettre une centrale à gaz ou une centrale à partir de de déchets de bois. Donc, c'était mes, mes, mes trois messages à l'ONU. Bon, je note déjà que vous prenez la fourchette haute d'émissions des transports parce que certains disent 25, d'autres disent 26, vous dites 27. Donc, vous, ah, oui, se... Pour l'instant, vous êtes en sincérité, et, euh, et par ailleurs, vous n'étiez pas là simplement en tant que Michelin. Vous étiez là parce que vous représentiez une organisation que Michelin a créée. Donc, vous êtes président d'honneur, je crois, non, qui est euh, Moving On et qui réunit les acteurs de la mobilité. Voilà. Ça donc, le, le, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'étais effectivement là comme président de Moving On. Moving On, c'est réunir tous les, tous les acteurs universitaires, réglementeurs, politiques mais aussi entreprises, start-up, petites, grandes, de tous les secteurs d'activité qui sont concernés par développer une plus grande mobilité avec moins d'impact. Donc Movinon, ça fédère à peu près aujourd'hui quelques milliers d'acteurs dans le monde, mais surtout, son, sa particularité, c'est qu'elle fait des choses, elle, elle prend des problèmes et elle délivre des actions. Par exemple, nous avons aidé la, la ville de Los Angeles à redéfinir ces modalités de transport pour les prochains Zos olympiques. On travaille à la construction de, de nouveaux écosystèmes qui vont permettre à certaines villes de se définir autrement dans leur ur urbanité. Euh, par exemple, si on prend les, les problématiques de mobilité dans Paris, euh, c'est relativement simple. Si vous avez un habitat qui est très cher à l'est de Paris, euh, pardon, à l'ouest de Paris et euh, un habitat pas cher à l'est de Paris, ben vous avez des gens qui vont migrer de l'ouest de Paris vers l'est de Paris. Et si vous laissez les emplois à l'ouest de Paris, ben vous allez tous les jours avoir des gens qui vont passer leur temps à passer de l'est vers l'ouest et puis de l'ouest le soir, ils vont rentrer vers l'est. Et ce type de problématiques là sont des problèmes complexes et on a besoin d'être beaucoup de monde autour de la table pour les traiter. Et moving on, c'est la capacité aussi de, de mettre les sujets réels sur la table. Par exemple, quelle est la répartition de la valeur quand vous êtes différents acteurs pour aller résoudre un problème ces sujets là n'est pas traités et tant qu'il ne sera pas traité, on aura beaucoup de difficultés à agir en écosystème. Alors, le, la responsabilité des entreprises dans le réchauffement climatique, dans les émissions de gaz à effet de serre, d'abord de CO2, éventuellement de méthane et même de vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre. Donc le réchauffement fabrique de la vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre. C'est un effet encore pire. Et euh, je pense qu'il faut cette analyse de la responsabilité de l'entreprise est très important par rapport à son cadre d'activité. Alors je vais prendre un exemple. Quand on, on avait reçu la dernière fois le président de Total, euh, on ne peut pas séparer la responsabilité de Total de la responsabilité des gens qui utilisent le pétrole que fabrique Total. Parce que le pétrole, c'est un truc super dans la pharmacie. On n'a pas de pharmacie sans pétrole. Et, euh, et donc il ne faut pas reprocher au président de Total. Euh, le fait que nous, nous brûlions du pétrole, c'est pas possible. Si on prend Michelin et, et qu'on regarde l'activité de Michelin, Michelin ne fabrique pas d'automobiles. Michelin n'utilise pas les automobiles. Donc euh, si on veut que Michelin, si on veut convaincre le président de Michelin à ma gauche, euh, de, je pense qu'il est convaincu, enfin, d'aller euh, dans le sens de la neutralité carbone, il faut le prendre dans la responsabilité de l'entreprise. Si, si je, je vais faire ça spontanément, j'analyse votre, votre activité. Euh, vous fournissez des pneus. Donc il faut, me semble-t-il, que ces pneus réduisent autant qu'ils le peuvent, et ce n'est jamais que des pneus, je suis d'accord, n'est pas eux qui, euh, la, les émissions de CO2... Ensuite, vous êtes un industriel. Donc, en tant qu'industriel, vous émettez du CO2. Quels sont vos projets dans ce domaine Et puis, ce qui n'est pas du CO2, mais qui est euh, l'environnement et notamment la biodiversité, vous êtes l'un des premiers acheteurs mondiaux de gomme. La gomme, c'est de l'EVA, et on, plante des, on détruit les forêts. On l'a vu au Brésil pour planter des EVA. Donc, est-ce que vous avez une politique donc, euh, de, de, de non-déforestation, si j'ose dire Donc, si on commence par le premier sujet, comment on se positionne Michelin oui. Alors, le premier sujet, euh, très simplement. Pour fabriquer des pneus, c'est 5% de nos émissions. Donc là, les usines, les émissions de CO2 liées à la fabrication du pneumatique, c'est 5% des émissions. Le fait de fabriquer à certains endroits et de, de vendre à d'autres endroits, c'est à peu près 15, 15% de nos émissions et 80% de nos émissions. C'est l'utilisation des pneus. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que nous travaillons depuis très longtemps autour de comment réduire l'impact CO2 de l'utilisation de nos pneus. Il faut que vous sachiez qu'un plein sur cinq que vous réalisez quand vous n'êtes pas en véhicule électrique, un plein sur cinq, c'est uniquement le pneu qu'il consomme. Pourquoi? Parce que le pneu, à chaque fois qu'il, pour provoquer de l'adhérence, il est obligé de se déformer à chaque fois qu'il rentre en contact avec le sol. Et il fait ça des millions de fois. Et C'est cette déformation, la maîtrise de cette déformation. C'est ça qui va consommer de, de, de l'énergie. Donc un plein sur cinq. Donc, c'est considérable et vous pouvez avoir des pneus qui ont, qui sont des chaudières à CO2 et des pneus qui sont très performants en économie de CO2. Et donc Michelin est très performant dans le développement de nouvelles technologies autour du pneumatique qui permettent d'économiser du carburant. Alors maintenant, sur la deuxième partie de votre question concernant la, la, la composition des pneus, Donc sur la composition des pneus, on travaille aujourd'hui. Il faut savoir que sur les pneumatiques de pneus, alors les, les, les grands pneus, donc les pneumatiques de camions, d'avions, euh, d'engins de génie civil, la gomme naturelle est, un, est, est principalement utilisée. Sur les pneus de voiture, la gomme naturelle est finalement très peu utilisée. C'est uniquement 5% de, de gomme naturelle dans les pneus de voiture. Pourquoi? Parce qu'on fabrique du caoutchouc synthétique à base de produits dérivés du pétrole. Alors. Sur ce caoutchouc synthétique, on est en train de travailler sur l'utilisation de déchets végétaux pour ne pas rentrer en concurrence avec l'alimentaire, mais prendre les déchets végétaux de seconde génération pour éviter d'être en concurrence avec les biocarburants et prendre les, ces déchets là et puis fabriquer du, du biomatériau qui va se substituer aux énergies fossiles qu'on utilise pour fabriquer le caoutchouc synthétique. La deuxième grande évolution, donc pour tout, tous les grands pneus où on utilise beaucoup de caoutchouc naturel, Michelin travaille maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, mais de manière beaucoup plus intense aujourd'hui, autour de comment développer du caoutchouc durable. Le caoutchouc durable, c'est comment on implante une, des forêts de, de, de, de, de DVA pour obtenir du caoutchouc naturel sans déforester. En, favorisant l'implantation d'une agriculture vivrière entre les EVA et comment on augmente le rendement des EVA. Donc, je vais vous donner quelques exemples. En Indonésie, nous avons maintenant un projet de plantation de 90 000 hectares d'EVA avec une agriculture vivrière qui sera entre les arbres, qui permet de fixer une population paysanne. Et l'implantation de notre plantation est devant une forêt primaire qui, si nous n'avions pas la forêt d'EVA, seraient dévastées par les, les, les, la, la, la croissance démographique qui viendrait simplement couper les arbres pour vivre. Et donc, quand vous fixez des paysans et que vous avez un EVA, un EVA, c'est une source de revenus quotidienne. Et donc, ces paysans vont défendre naturellement la forêt primaire parce qu'ils vont empêcher les gens qui vont vouloir venir aller couper les arbres de la forêt primaire. Et puis, les paysans n'ont absolument aucune envie que l'EVA soit coupé puisque c'est la source de leur revenu. Et en Indonésie, on a des technologies qui permettent de doubler le rendement des EVA. Et quand vous doublez le rendement des EVA, ben vous diminuez de moitié le besoin de surface pour aller fabriquer la même quantité de, de caoutchouc. Et on a développé donc, euh, euh, ce, process, ce processus-là et on l'a proposé à tous nos concurrents en disant la question du caoutchouc durable, c'est pas qu'un problème pour Michelin, c'est pour tout le monde. Et on fédère l'ensemble de nos concurrents autour de la fabrication et l'utilisation de caoutchouc durable et pour en tant qu'industriel, toutes les usines que vous avez, est ce que c'est envisageable d'atteindre la neutralité carbone? Oui, on est on est on est complètement engagé sur un horizon zéro net, zéro émission nette à l'horizon 2050. toute activité confondue. Donc, on est parfaitement engagé là dessus. Donc. Sur la fabrication de nos usines, on a, on a déjà divisé par deux en 10 ans nos émissions de CO2 et on est encore dans un chemin de division par deux de nos émissions de CO2 sur la, sur la partie usine. Et sur les transports, on est en train de réorganiser ré tous nos flux internationaux. Michelin, c'est un peu plus de 130 usines dans le monde, assez spécialisées. Et donc, on est en train de réagencer tous nos flux pour diminuer euh, fortement euh, le, le, le, les flux en, inter en fait et inter-pays. Alors, Au niveau des salariés maintenant, parce qu'il y a des sociétés qui ont du mal à recruter, chacun sait que les banques ont du mal à recruter des talents, que Total a du mal à recruter des talents. Euh, comment vous impliquez Parce que vos salariés ont besoin d'être assurés. C'est des êtres humains. C'est des papas, des mamans, etc. Ils ont besoin d'être rassurés. Comment vous les impliquez là-dedans Est-ce qu'il y, y a un plan de communication interne chez Michelin, de... à la fois de motivation, de... Alors, vous, on, les associez, on... vous les associez à cette réflexion oui. vous les... oui. Alors en fait, on n'a pas vraiment un plan de communication, mais dès l'embauche, on fait savoir que Michelin se préoccupe des gens, pas uniquement comme outil de fabrication ou instrument de fabrication, mais on s'occupe des gens pour leur développement, pour eux-mêmes. Donc on fait les choses par les gens et pour les gens et on n'oppose pas la fabrication de résultats avec le fait de pouvoir développer des gens. Et on fait ça aussi en s'inscrivant dans une société et en, en économisant les ressources qu'on va utiliser. Et donc, c'est cette équation et ce, ce, ce, ce, ce, cet équilibre entre les trois dimensions, entre faire les choses par et pour les gens, s'inscrire dans une société, faire les choses en économisant la matière et faire les choses en fabriquant du résultat qui, qui fait que depuis maintenant 130 ans, Michelin continue à bien se développer et on n'a pas trop de difficultés de recrutement. Alors. J'ai promis de vous libérer à moins 20 parce que vous avez votre avion, donc je vais le faire. Euh, là, vous avez la population du digital, donc on va parler aussi maintenant de mode digital. Euh, J'ai tous les euh, Raphaël Rougier, votre collaborateur, m'a envoyé tous les projets. Alors, on ne va pas entrer dans le détail de tous les projets que vous menez dans le domaine du digital. Euh, le digital, c'est quoi pour une société industrielle comme, comme Michelin? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. On investit à peu près dans le digital manufacturing aujourd'hui, à peu près 100 millions d'euros. Pour la partie uniquement fabrication des pneumatiques et les outils digitaux à destination de la facilitation de la fabrication, c'est à peu près 100 millions d'euros. On met 150 millions d'euros dans toutes les interfaces marché et on dépense à peu près 650 millions d'euros dans l'informatique plus traditionnelle. Notre objectif, c'est de doubler dans les activités digitales partout, donc de passer à peu près au total à un milliard d'euros d'investissement par an dans ces activités là. Ce que je dis partout chez Michelin, c'est que tous les process devront être digitalisés, non pas pour remplacer l'humain, mais au contraire, pour mettre la technologie au service de l'intelligence humaine et donc de pouvoir développer beaucoup plus vite la science et, développer, et favoriser le progrès. Donc on a énormément de projets, donc on, vous aurez des pneus demain qui vous diront comment ils se sentent. Aujourd'hui, quand vous avez un pneu, il est, il est inerte. Pourtant, il vit des choses, il a des choses à vous dire et il ne vous les dit pas. Et donc demain, il vous les dira. On, on, on travaille là dessus, on, on facilite aussi le processus d'achat. Aujourd'hui, c'est un mini cauchemar d'acheter un pneu. Demain, ça deviendra moins ennuyeux. Donc on développe ces, ces activités là, mais on passe aussi beaucoup de temps à développer de l'intelligence artificielle autour de comment on organise les prévisions de, de vente. On a beaucoup d'aléas dans les marchés. Michelin est présent dans 190 pays, 194 pays, je ne sais plus exactement, et on a donc l'organisation des flux, la prévision de ce qui va se vendre, est très importante. Nous fabriquons un million de pneus tous les deux jours, donc c'est assez considérable et ces flux doivent être transités dans tous les pays du monde. Donc on a tout ça à gérer, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle aussi pour la résolution de problèmes. Pour comprendre des choses dans la, dans le, la fabrication de nos produits, on est, une, on, est une, on est une manufacture. Une manufacture, sa caractéristique, c'est que le produit, quand on l'assemble, il se transforme. C'est-à-dire que vous mettez deux couches de gomme différentes et elles vont s'assembler et elles vont faire un troisième produit, euh, etc. Donc, euh, et un pneu, c'est plus de 200 produits qui cohabitent alors que dans la nature, ils ne cohabitent pas. Et donc ça, c'est très compliqué à faire. Il faut beaucoup, beaucoup de technologie, beaucoup, beaucoup de, de, de sciences technologiques pour être capable de faire ça avec des pneus qui vont durer éternellement, sur lesquels les chiens vont pouvoir euh, exprimer leur, euh, leurs envies. Et puis, euh, mais aussi être, être bombardé des rayons d'ozone toute la journée, de pouvoir monter sur les trottoirs, de pouvoir rouler à 150 à l'heure, de pouvoir freiner alors qu'on n'avait pas prévu de le faire, de pouvoir tourner, etc. Donc un pneu, il fait tout ça sans trop le dire. Et il a des émotions. Donc, euh, on travaille beaucoup pour aussi interfacer avec le véhicule, pour que le véhicule comprenne dans quel état est le pneu. Et donc, puis, il puisse adapter euh, ce qu'il fait à la réalité de ce que peut vivre le pneu. Et c'est comme ça qu'on va aussi améliorer la sécurité sur les routes. Il y a beaucoup trop de morts sur les routes. Il y a à peu près 1,5 millions de morts sur les routes aujourd'hui dans le monde. Le parc automobile va doubler parce que tous les gens ont besoin de mobilité et donc on ne peut pas avoir 3 millions de morts. Vous vous rendez compte 3 millions de morts par an sur les routes, euh, ça serait catastrophique. Donc comment on fait pour doubler le parc automobile sans avoir deux fois plus de morts Pour ça, il faut que le pneu dise un certain nombre de choses. Il faut se rappeler qu'un véhicule n'est pas en contact direct avec le sol. Il ne l'est qu'à travers cet objet rond et noir qui paraît insignifiant, mais qui est le pneu. Donc on, on va communiquer avec le véhicule pour aller dire au véhicule comment il doit s'adapter pour les conduites. Mais on travaille aussi dans le, le, le, le digital pour aller améliorer l'expérience des utilisateurs. Vous savez que Michelin a une activité importante autour de la sélection gastronomique. et eh bien, l'outil digital va nous permettre de voyager différemment, un peu mieux en ayant en pouvant développer un certain nombre d'expériences à partir de son déplacement. Voilà, donc on travaille sur toutes ces technologies là. Donc le digital chez Michelin, en fait, il est partout et de manière très intense. On occupe maintenant. Euh, on est une vraie entreprise digitale, même si on apparaît comme maintenant un manufacturier de pneus. Dernière question. Est ce que l'usine 4.0, c'est du vaporware de la com ou est ce que c'est quelque chose de concret alors l'usine 4.0, j'aime pas l'expression parce que c'est une expression qui vient de, des Allemands qui avec une connotation particulière. Nous, on appelle ça l'industrie du futur. Dans l'industrie du futur, notre sujet digital, c'est comment on peut optimiser les flux? Comment on peut optimiser les tâches difficiles et ingrates et comment on peut soulager le stress de l'opérateur qui veut bien faire? derrière sa machine, l'opérateur dans, dans, dans, dans nos usines, l'opérateur est toujours très stressé parce qu'il a envie de bien faire. Mais il ne sait jamais à quel moment il va avoir un aléa qui va survenir avec le digital. On va être capable de soulager ça parce que au moment, il sera prévenu à temps et il saura où intervenir et comment intervenir dans son process, euh, dans, dans sa manufacture, dans son, dans son développement de, de, de produits. Donc, euh, le, on, et puis on a aussi besoin de pouvoir par, faire partager le savoir d'une usine vers les autres usines. Et donc, on a... Euh, des processus de transmission automatique des données entre une usine vers une autre usine pour la résolution des problèmes. Eh ben merci beaucoup. Je propose qu'on remercie M. Ménego de nous avoir accordé de son temps. Merci beaucoup. Je vais vous raccompagner. Et puis on va, on va lancer l'entrée parce que vous avez faim, non Qui petit peu faim. Merci.